Salut à tous, bienvenue en Bretagne pour une nouvelle étape de notre Tour de France de l'agroalimentaire ici à Douarnenez. Je vous emmène bosser à la maison Chancerelle en compagnie de Laetitia aujourd'hui. Bonjour Laetitia. Salut Géry. Bah, je suis ravi d'être en Bretagne aujourd'hui avec toi. Oui, moi aussi. Découvrir ton job. Tu fais quoi ici Je suis chef d'équipe. Chef d'équipe. Et on va mettre des sardines en on boîte On va mettre des sardines en boîte aujourd'hui. La célèbre et fameuse sardine connétable. Et ça, c'est l'usine Non, ça, c'est le siège. On va aller vers l'usine, vers là-bas. Okay. On va s'équiper Allez, c'est parti. Alors aujourd'hui, on va mettre la sardine en boîte. D'accord. C'est pas jour... moi que tu vas me mettre en boîte, j'espère Je vais essayer. Normalement, <rire> ça ne devrait pas rentrer. <rire> et alors toi, ton job, il consiste en quoi ici Mon job, il consiste à mettre la sardine en boîte, qui a été tripée juste avant, okay. et à manager les équipes qui sont en place. Alors oh, Laetitia, c'est impressionnant le nombre de sardines. Là. Ça donne un aperçu de ce qu'on fait dans la journée. Il nous faut 28 tonnes de poissons par jour. 28 tonnes 28 par 28 jour 28 tonnes, oui. Ah. C'est impressionnant, et c'est ici que tout commence. Là, ils sont en train d'étriper la sardine. On enlève la tête On enlève la tête, les viscères, et elles doivent remplir les grilles pour qu'elles puissent aller en cuisson avant que nous, on puisse l'emboîter. Ok. Et alors toi, comment tu commences ta journée le matin Alors moi, je commence par faire mon tour de, de chauffe, j'allais dire. Commencer okay. à voir comment est le stock, comment va le personnel, leur dire bonjour, ensuite euh, mon travail administratif, as les formations, les. C'est euh, ouais. 60, personnes, 60. 60 okay. personnes, entre 40 et 60 personnes. Donc, formation évolution. Formation, évolution, euh, comment vont les gens, okay. les congés, les évolutions. Pour toi, le management, comment ça se traduit dans la journée Pour moi, c'est le contact avec le personnel. Ouais. C'est le contact avec le personnel. Forcément, on a des points. Euh, un important comme les points 5. C'est quoi C'est un point d'information où on donne le déroulement de la journée euh, qui est passée. s'il y a eu des accidents, s'il y a des informations à faire passer, s'il y a des choses importantes aussi euh, dans la vie de l'entreprise. Comme dans une famille, on se raconte la journée de la veille. Et 5 pour 5 pour 5 minutes. Ah oui, pas plus Pas plus. Ok. Et il fait bon là dans l'atelier. Euh... Oui, oui c'est bon. On est à température ambiante. Ah ouais je pensais ouais. qu'il allait faire moins 10 moi. Non, Non non non non non on n'a pas besoin vu que. Ah ouais donc là il fait 20 degrés. Quoi. On est voilà, donc, euh, ah ouais, donc là, plus là que ça. Tout aligné quoi. Tout aligné. Incroyable. Tout aligné et elles ont un sens. Donc on n'est pas serré au fond de cette boîte. Pour l'instant, elles sont pas trop serrées. <rire> c'est après que ça se gâte. <rire> c'est après. Tu sais que c'est mon baptême de la sardine. Hein c'est vrai Alors il faut que tu prennes une grille devant toi. Ouais. Donc, comme ça, tu la fais glisser. La tournée comme ça la grille est dans le bon sens devant toi. Allez, je coupe. Voilà, la queue. C'est gras. Hein. Oui, c'est gras. C'est de la sardine en même temps. Hein. Et, tête Et après, dèche. on les met en boîte, on les euh, met en fin pouce. Voilà. Oh là là là là. C'est bien Et ou pas Non, c'est pas bon. Je <rire> vais que... Parce... me faire engueuler. Parce qu'il y a un sens pour les mettre. Ah bon On appelle ça le côté bleu de la sardine, doit être apparent. Ok. Voilà. Et le côté blanc, c'est le côté du vent. Voilà, comme ça c'est présentable. C'est hyper dur. Hein. Ah bah c'est pas si simple là. C'est une technique. qu'on prend des tutrices, pour apprendre bah. aux gens à avoir le bon geste et la bonne méthode pour emboîter. Et toi, c'est quoi ton parcours T'as fait quoi avant de bosser ici Avant de travailler ici, j'ai travaillé un peu dans le milieu agricole. Après, j'ai travaillé comme aide à domicile. Comment t'es arrivé ici Par hasard. Parce que j'avais entendu dire qu'il cherchait du monde en intérim. Ouais. Donc du coup, j'avais postulé. Et si je t'avais dit un jour que tu bosserais dans l'agroalimentaire ici dans Je ne pensais Sardine. pas. Je ah ouais. pensais pas parce que ma mère travaillait dans l'agroalimentaire. Ici, c'est dans aussi. Et euh, je pensais pas travailler un jour euh, là où elle, elle a travaillé. Et alors, c'est resté finalement. Et alors, je suis restée finalement. qu'est-ce qui s'est passé Bah, je sais pas. Bah, j'étais bien, j'étais bien tout simplement. J'étais bien, J'ai pré... si. évolué. Je ne suis pas restée statique au même poste non plus. Ah, oui. Donc du coup, il y avait de la diversité. Il euh, y avait, de l'envie aussi euh, d'évoluer. Donc euh, forcément et comme j'ai eu ma chance euh, dans l'entreprise, bah, je suis restée. Ah ben bah, les voilà mes sardines. Et voilà La belle boîte à sardines. Après, connétable voilà. À l'huile d'olive. Et toi, comment tu te vois demain, l'évolution que tu peux encore avoir ici Pour l'instant, je suis bien. Je viens que de commencer à ce poste-là. Ça fait un an que je suis chef d'équipe. Ah oui. Donc du coup, euh, je me laisse encore un peu de temps de prendre mes marques euh, sur ce poste-là. Et après, on verra euh, dans le futur, euh, si vers d'autres euh, directions. Finistère Sud, c'est là d'où je viens. Les deux, comme moi, tu peux commencer en intérim et avoir un CDI par la suite. Le macro, ma recette préférée, c'est celle à la moutarde. Les deux, on a un savoir-faire de 200 ans et des techniques modernes. Bon, alors, Géry, on ne va pas partir sans goûter une petite sardine C'est vrai, on a le droit, là Là, on peut, maintenant. Ah, elle est géniale. C'est celle qu'on a fabriquée Non, pas tout à fait. Comment ça ne pas tout à fait. Elles n'étaient pas bien rangées les miennes, c'est ça C'est ça, c'est ça. <rire> J'ai encore besoin de formation. Il faut quand même un petit peu de formation. Il faut moins trois semaines avant de savoir emboîter correctement. Pas de problème. Bon, Et si vous aussi, vous avez envie de venir bosser ici, Chancerelle Recrute, n'hésitez pas, à postulez. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous à une prochaine étape de notre Tour de France. Mangez bon, nos sardines. Mmh. sont bonnes tes sardines. Hein